Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère dans lequel nous allons voir comment proposer des vidéos interactives H5P dans un parcours magistère. Tout d'abord, comment se présente une vidéo interactive H5P Eh bien, on a une vidéo sur laquelle on va pouvoir ajouter différents éléments d'interactivité. Par exemple, on va pouvoir ajouter un chapitrage. On va pouvoir également ajouter des étiquettes avec du texte et des liens cliquables. Enfin, il va être possible d'intégrer des questions pour faciliter la compréhension et la mémorisation. Pour ajouter l'activité H5P, après avoir cliqué sur le bouton d'édition dans la page de votre parcours magistère, vous choisirez ajouter une activité ou une ressource en bas de page. Vous pouvez trier par activité et choisir l'activité H5P. Il est alors possible de proposer une description sans oublier de l'afficher, puis dans le catalogue, eh bien, vous choisirez Interactive Vidéo. Passons à présent à la conception. On va cliquer sur la double flèche pour une meilleure visibilité. On va proposer un titre à notre vidéo et l'ajouter. Deux possibilités, téléverser le fichier s'il n'est pas trop lourd et si la vidéo est en ligne, il faut en coller le lien. En cliquant sur « Insérer », vous pourrez vérifier que la vidéo a bien été ajoutée. Passons à présent aux éléments d'interactivité. En haut de la page, plusieurs icônes vont permettre d'ajouter des ressources ou des activités à votre vidéo initiale. On va commencer par ajouter un chapitrage. On va caler la vidéo au bon endroit, puis on va cliquer sur le signet en bas et sur « Ajouter un signet ». Il va être alors possible d'inscrire le premier chapitre de cette vidéo. Vous pouvez alors répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Ici, on va créer ainsi cinq chapitres. Vous les visualisez en cliquant sur le signet en bas. À présent, ajoutons une étiquette avec du texte. On cale la vidéo au bon endroit, puis on clique sur l'icône « Texte ». Là, il est possible de régler la plage d'apparition de l'étiquette. Si vous souhaitez simplement mettre en pause la vidéo, vous pouvez recopier les mêmes valeurs à gauche et à droite et choisir « Mettre la vidéo sur pause ». On veut plutôt une fenêtre surgissante, donc on va choisir « Cadre ». Vous tapez votre texte, puis si vous souhaitez proposer des liens cliquables, il suffit de sélectionner le texte en question, cliquer sur l'icône correspondante et coller l'URL. Vous verrez alors que le texte est bien passé en bleu, signe que le lien a bien été ajouté. En validant, vous allez pouvoir visualiser votre étiquette, la déplacer et la redimensionner selon votre souhait. À tout instant, vous pourrez revenir dans l'édition, modifier votre étiquette et, par exemple ici, choisir de proposer un fond coloré. On va à présent ajouter une question à notre vidéo. Donc, On cale la vidéo, puis on choisit une question type QCM à choix unique. De la même manière, on peut régler la plage d'apparition. Ici, on va choisir de mettre les mêmes valeurs et de mettre la vidéo en pause. On va mettre sous forme de bouton et proposer un titre à notre étiquette. Ensuite, on va rédiger l'énoncé de la question et proposer des choix de réponse. La première réponse à indiquer est la bonne réponse. Donc ici, la bonne réponse, c'est 5. Puis, en dessous, vous pourrez ajouter les différents éléments de réponse en cliquant à chaque fois sur « Ajouter une réponse ». Quand vous avez terminé l'édition de votre première question, il vous est possible de proposer une seconde question. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de cliquer sur la croix et sur « Confirmer ». En validant en bas de page, vous visualiserez le bouton de votre question que vous pourrez positionner au bon endroit sur votre vidéo. Enfin, dans les options générales, on va choisir quelques options. Le fait que la solution soit cachée pour le participant pour la question. Le fait qu'il puisse recommencer la question. Et puis, le fait que la vidéo démarre avec le menu des signets ouverts, c'est-à-dire le chapitrage directement visible. Vous enregistrez, il ne reste plus qu'à paramétrer l'activité. Ici, il faut choisir intégrer pour que la vidéo soit lisible directement dans la page du Parcours Magistère. Vous enregistrez, en bas de la page, vous allez visualiser votre activité. Grâce à la double flèche, vous pourrez la déplacer. En cliquant sur paramètres, vous pourrez la modifier. Vous retrouvez votre description, le chapitrage que vous avez créé. Vous allez voir également que l'étiquette avec le texte et le lien cliquable apparaît en mettant bien la vidéo en pause et de la même manière la question créée apparaît en mettant la vidéo en pause et l'apprenant peut y répondre directement au sein de la vidéo. Voilà pour les vidéos interactives, la Minute Magistère se termine pour cette année nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine